Bonjour! Je fais une vidéo pour vous dire que j'aime la vie à Sofia et je veux vous montrer un petit peu pourquoi. Donc ici, c'est pas un très beau quartier. On n'est pas dans le centre-ville. En fait, on est tout près de Gensky Passard, qui est Ladies' Market. Et vous voyez qu'ici, il y a le tramway. Euh, ça, c'est des magasins fermés. Donc j'imagine qu'il y a une transformation. Ça va être quelque chose de plus nouveau, plus moderne. J'aime l'architecture, c'est vraiment cool! Il y a un petit peu de neige sur le toit et ça m'a fait rire. Ça, c'est écrit «tricotage <rire> », donc du «tricotage » en français. Et ça, c'est une place de textile. Et on est à l'intersection de deux lignes de tramway. Il y a une autre ligne de tramway sur cette rue-là, donc ça risque d'être un petit peu bruyant. Donc, j'aime la densité de commerce et la densité de transport en commun. Et j'aime aussi les petites boutiques comme ça, les petits magasins ça a l'air super pas cher. Il y a des sacs, des sacoches, des foulards, euh, trois lèvres. Je sais même pas si c'est nœud ou usagé, mais c'est vraiment pas cher. Donc, c'est cool pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Puis euh, ça, ben c'est cool! <rire> c'est comme une petite terrasse. Il y a un dépanneur puis une boulangerie. Donc, le dépanneur, vu qu'on est en Europe, il y a de l'alcool. Donc, vous pouvez acheter de l'alcool au dépanneur. Et ça, c'est les, les petites tables rondes pour la boulangerie qui est a ici. C'est écrit boulangerie. Et la madame, ne veut pas que je filme, donc désolée. Euh, et ça, c'est... je pense que c'est la rue... le boulevard Maria Louisa, je ne suis pas certaine. En tout cas, donc ici, c'est euh, une deuxième ligne de métro qui va croiser comme ça. Et vous avez le Mont Vitocha et une grosse muraille sur le building là-bas. Donc, je ne sais pas si ça illustre <rire> pourquoi j'aime Sophia, mais je trouve ça très cool. Et vous voyez, même si c'est l'hiver, il y a beaucoup d'arbres. Et on est en Europe, il y a beaucoup d'avions, donc on voit toujours des avions. C'est tout! Salut!